Alors, on va voir ensemble comment traiter un clip Protune. Euh, ici, j'ai un clip filmé en Protune Off, c'est-à-dire en mode normal. On voit que c'est coloré et contrasté. Ici, par contre, donc, les couleurs sont fades. C'est bien un clip filmé en mode Protune On. Je vais importer mon clip ici sur la timeline. Euh, et je vais de suite développer ici les réglages. Ici j'ai tous les réglages de l'image et on va développer aussi un outil en cliquant ici, en faisant afficher les instruments vidéo. Si vous n'êtes pas d'office sur ça, vous allez dans le réglage et vous choisissez Parade RVB. C'est un outil qui va nous permettre de bien calibrer l'image. Euh, ensuite, une fois qu'on a ça, on peut travailler. Et donc euh, dans, les, dans la correction des couleurs, ici, en cliquant sur le petit onglet ici, a plusieurs outils qui vont nous permettre de régler soit la, la couleur, la saturation et l'exposition. Grâce à cet outil ici, on va voir que si j'agis sur les ombres, hop voilà, je vais pouvoir donner du contraste, forcer sur les ombres un petit peu. Ne pas dépasser le zéro ici. Le, sur les tons clairs on va essayer d'aller atteindre le 100, donc j'y étais déjà, et les tons intermédiaires, on va pouvoir régler un petit peu l'image comme on veut. Voilà, c'est aussi simple que ça pour euh, l'exposition. En saturation, on va pouvoir augmenter un petit peu le général, ici. Euh, ça c'est selon les goûts, les couleurs, et surtout la situation dans laquelle on a filmé le, le clip. Et dans couleur, on peut sélectionner soit euh, une couleur, un ton global de l'image, soit un petit peu des ombres, un petit peu bleu comme ça. Soit des temps intermédiaires, on va pouvoir retravailler aussi. Bon, moi, je vais pas les toucher. En dehors de ça, ce qu'il va falloir faire, c'est ici, dans euh, le navigateur d'effets, aller dans flou et ajouter l'effet netteté à notre clip, Hop, comme ça. Et voilà, généralement, je touche pas plus que ça, puisque euh, d'office, l'outil netteté qu'on voit ici est réglé sur 2,5, moi ça me suffit très bien, il euh, faut pas aller au delà de 3, je pense après ça commence à se voir, euh, mais ça va faire une image correctement réglée, hop voilà, je vais mettre sur 3, voilà, et donc ici on a une image qui ressemble plus ou moins à notre clip Filmer en mode Proton off, sauf que ici, voilà, on va pouvoir nous-mêmes maîtriser un petit peu les éléments. Alors on peut revenir ensuite dessus pour changer un petit peu les couleurs.